le monde alors j'espère que vous allez bien depuis notre dernière vidéo euh, moi c'est pas vraiment le cas mais enfin bon c'est pas grave c'est pas c'est pas ma vie qui compte il euh, ya de plus en plus de soucis euh, et d'informations à faire partager et euh, c'est assez compliqué en ce moment parce que je dois être un petit peu partout à la fois et c'est un petit peu compliqué en ce moment j'avais préparé avant que mon ordinateur tombe en panne deux vidéos. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous les poster ou pas. Je ne sais pas. Enfin, bon, bref. Toujours est-il que je suis à un tournant de ma vie très, très, très, très important. Et donc, euh, j'ai décidé de me remettre à l'écriture. Oui. Euh, avant, je faisais des petits, euh, des petits livres. Maintenant, ça sera une sorte de livret. Ça s'appellera euh, la, la gazette de Maria et euh, où je mettrai euh, dessus euh, tout plein d'informations, des, des choses à savoir, des choses que j'ai été chercher, des choses que je n'ai pas pu mettre sur mes vidéos. Et euh, je vous en reparlerai plus euh, quand euh, ce petit euh, livret aura vu le jour. Voilà, pour l'instant j'ai vraiment, vraiment besoin, besoin, besoin de m'occuper l'esprit et, et Dieu seul sait que effectivement, euh, en ce moment, j'ai vraiment de quoi euh, me changer les idées. D'autre part, et, et ce n'est pas pour faire de la pub, je me suis procuré euh, euh, les trois tomes en un seul, en une seule édition, les trois tomes de la conversation avec Dieu. Et euh, pour le peu que j'en ai lu, euh, je... Je trouve qu'il est très intéressant pour avoir certaines réponses et certaines informations. Donc je vous mettrai la photo et, euh, du livre et vous pourrez toujours aller voir euh, si ça vous intéresse ou pas. C'est euh, pour ceux qui, euh, bah, qui, sont des, qui se sentent et qui sont des êtres souverains, euh, des êtres vivants souverains, je, trouve que, je crois que vous trouverez là beaucoup d'informations sur euh, la vie euh, dans la spiritualité d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le film, pour ceux qui, qui l'ont vu, le film euh, « Conversation avec Dieu », ça n'a absolument rien à voir, c'est vraiment beaucoup plus, euh, euh, comment vous dire beaucoup plus explicite, il y a beaucoup plus d'informations, il y a beaucoup plus de, de conversations, il y a beaucoup plus de questions et beaucoup plus de réponses, il y a des, des raisonnements qui, qui résonnent avec les nôtres en fait. Et c'est vraiment quelque chose que, auquel je vais m'atteler et que je vous conseille euh, à certains d'entre vous qui avaient le temps, qui avaient la possibilité, qui avaient les, les moyens de vous le procurer. Alors, je pense que vous pouvez vous le procurer. Euh, soit sur Amazon, soit sur un truc, euh, sur une plateforme euh, en ligne, ou aller directement bah, sur, le, sur, euh, sur le site, vous verrez. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose de très bien, c'est quelque chose qui va peut-être forcément m'aider à, à retrouver une certaine stabilité. Alors, euh, comme je vous l'ai dit ou pas, je ne me souviens plus, euh, J'avais préparé deux vidéos euh, avant que mon ordi tombe en panne, parce que ça y est, il m'a lâché. C'est mon mari qui me passe un, un ordi euh, portable le temps euh, de retourner la situation en notre faveur. Donc euh, j'espère que je vais pouvoir euh, m'adapter et pouvoir faire les choses comme je les faisais avant. Quoi qu'il en soit, euh, ce n'est pas le plus important parce que ça, ça reste du matériel et donc ce n'est pas le plus important. Euh, voilà, ça c'était euh, la vidéo d'aujourd'hui, mercredi. Et euh, pour vous donner des nouvelles un peu, non, non, j'ai pas disparu de la circulation, je suis toujours là. Euh, tant bien que mal, je suis toujours là. j'espère que vous tous vous allez bien, que vous poursuivez votre chemin et votre euh, votre chemin et que vous poursuivez votre vie et votre apprentissage, que vous continuez à faire de votre mieux pour voir ce qui va et ce qui ne va pas, pour euh, sortir de, de ce système qui est vraiment très, très, très euh, pourri, comment dire autrement, pourri, euh, ce n'est vraiment pas euh, l'endroit où je veux vivre moi je veux vivre dans un monde où euh, il n'y a euh, pas de maladie où il n'y a pas de souffrance où il n'y a pas de malheur où, où tout ça n'existe pas parce que la Terre c'est une planète magnifique et comment vous dirais-je j'aimerais y vivre euh, pour l'éternité en fait même si je sais que il euh, y a très peu de chances voire euh, aucune que ça se fasse mais euh, c'est vrai que c'est une planète magnifique, elle est merveilleuse, elle est magique parce qu'elle nous donne tout, elle nous apporte tout. Alors euh, même si beaucoup disent qu'on est en train de la détruire à cause du CE2, c'est vrai euh, qu'on ne l'aide pas beaucoup cette planète. Mais on n'est pas les seuls, on n'est pas les seuls parce que beaucoup de choses qui se passent sur la planète, c'est des choses qui sont voulues. Et euh, pour justement euh, la détruire et euh, vraiment, euh, si j'ai un message urgent à faire passer aujourd'hui, c'est vraiment de se battre, de se battre, pour que nous, en tant qu'êtres souverains, on ne vive plus toutes ces horreurs, et que, en tant qu'êtres souverains, on aide le plus possible la planète à pas se détériorer, même si, euh, comme je vous dis, on n'en est pas euh, totalement responsable, euh, évidemment, euh, prendre la terre pour une poubelle, ça ne va pas aider les choses, mais quoi qu'il en soit, on n'en est pas totalement responsable, ah, comme je vous l'ai dit dans beaucoup de vidéos, euh, c'est euh, une guerre entre euh, le bien et le mal, c'est euh, l'IA qui nous... Euh, l'IA, donc l'intelligence artificielle, hein qui, euh, qui nous domine en ce moment, d'ailleurs c'est pas compliqué, elle rentre partout chez nous, elle est là, euh, c est... Elle, elle rentre chez nous, elle rentre dans les écoles, elle rentre dans les commerces, elle rentre dans les, dans les, dans les bureaux, elle rentre partout où on travaille, et euh, on est vraiment euh, dans un monde euh, comme ça, pour ceux que ça plaît tant mieux, passe hein, pas un jugement, c'est une opinion, pour ceux que ça plaît, tant mieux. Euh, bah, pour les autres, il faudrait trouver une solution pour en sortir. Parce que autant l'IA peut être euh, quelque chose de, de bien, puisque on s'en va dans un, un monde qui est plein de nouveautés. Et qui, euh, pour autant que je sache, peut être quelque chose de, pour nous faciliter la tâche. Mais comme je vous l'ai dit et que je vous le répète, le problème c'est que... Euh, tout ça joue en notre défaveur. Et quand ça joue en notre défaveur, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter, il faut refuser. Il faut prendre ce qui est bon pour nous et laisser tout le reste. Euh, comme euh, l'intelligence artificielle à l'école, à l'Ariana par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les maisons qui sont complètement connectées, euh, ce n'est pas utile. Hein, c'est pas utile et enfin euh, il y a plein de choses comme ça qui, qui sont vraiment pas utiles euh, et qui, euh, qui euh, tiens en parlant de carbone, qui sont quand même euh, quand même plus demandeuses donc il y a plein de choses comme ça euh, que je vais un petit peu euh, titiller, que je vais un petit peu plus euh, développer euh, où je vais me permettre de faire beaucoup plus d'informations de façon à pouvoir vous apporter un maximum d'informations et donc euh, ma petite gazette qui va voir le jour d'ici quelques temps c'est-à-dire qu'il font laisser le temps que je remette sur le, mon, le PC euh, donc le portable euh, tout ce que j'avais avant et euh, euh, pour pouvoir donc faire cette petite euh, petite gazette que euh, j'espère euh, vous plaira, qui euh, aura un certain succès. Et euh, voilà, donc euh, je suis triste parce que j'ai perdu un abonné à ma chaîne. Oh, quel malheur J'ai perdu un abonné. Tant pis, j'en aurai peut-être d'autres. Donc euh, en attendant... Euh euh, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-vous que ce n'a été qu'une parenthèse pendant quelques jours parce que j'étais vraiment euh, euh, jusque là. Donc, ce n'a été qu'une parenthèse pendant quelques jours. Je reviens, pas de souci, je reviens. Je vous ferai toutes les vidéos nécessaires pour que euh, les vidéos, toutes les informations, que ce soit par vidéo ou par écrit, je vous les ferai parvenir. Et euh, continuer à vous battre, continuer à, à ouvrir les yeux, à continuer à écouter euh, les lanceurs d'alerte qui sont euh, vraiment des gens euh, euh, bien. Alors moi, j'adore, j'adore personnellement. Euh, c'est pas vraiment, on peut pas dire que c'est un lanceur d'alerte, mais c'est quelqu'un qui, c'est un groupe qui vous met le le point là où ça dérange, c'est et tout le monde s'en fout. Hein, et euh, c'est vrai qu'ils disent des choses, mais euh, pff, ça dérange qui Alors, on, on aime bien les écouter, euh, ils nous disent des vérités qui sont implacables, mais à côté de ça, bah, euh, tout le monde s'en fout. Enfin, c'est ce qu'on pense, parce qu'ils ont quand même pas mal d'abonnés et tout, et c'est quelque chose qui marche, donc euh, tout le monde ne s'en fout pas. Voilà. J'aime beaucoup euh, Rock Soccer, et il m'a beaucoup aidé. et... Euh, J'attends euh, son dixième opus avec euh, impatience. Euh, exister en liberté, j'aime bien, mais c'est un peu... Euh, enfin, c'est mon avis, hein. C'est euh, très crash. Voilà. Euh, j'aime bien, j'aime beaucoup Corinne, c'est pas le problème. Par contre, euh, on peut pas se permettre de dire aux gens... Euh, Abandonner tout, laisser tout tomber et tout, quand euh, on a un certain confort financier, quand on a euh, une maison qui est à vous, quand on a un jardin, quand on est euh, dès le départ quasiment euh, indépendant euh, de la société, puisque voilà, on ne peut pas se permettre de dire aux gens, laissez tout tomber alors que nous, alors que on a tout, c'est pas possible, c'est juste pas cohérent. Donc voilà, il euh, y a des gens vers lesquels je me rapproche et qui me parlent davantage et il y a des gens vers lesquels je, me, je recule parce que plus j'avance, plus je vois des choses et il y a des choses qui me parlent davantage, d'autres qui me parlent moins. Donc je vous, ferai partie de, je vous ferai part de tout ça au fur et à mesure des vidéos à venir. En attendant pour aujourd'hui, enfin pour en, en ce moment, je ne vous dérange pas davantage. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, c'est important, c'est l'hiver, il fait froid, bref, euh, prenez soin de vous. Pour vous soigner, pensez aux plantes, pensez aux plantes, c'est très important pour ne pas avoir encore plus de, de soucis et de problèmes avec votre santé. Pensez aux, aux plantes qui sont vraiment euh, très bonnes pour la santé. Et euh, bah, en attendant une, bonne, une autre vidéo, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, ça sera à vous juger. En attendant une autre vidéo et des nouvelles de ma petite gazette, et ben, bah, euh, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à bientôt. Bye. We'll